c'est important pour nous, parce qu'en général, là, quand le on, on, cinéaste commence à tourner, elle commence par un cours. Et il y a de nombreux cours que nous avons programmés les années euh, antérieures, et dont on a retrouvé après les longs donc c'est toujours euh, un plaisir. Voilà, donc cette année, 18 cours, 13 en compétition, pour 13 en cours, 5 en compétition pour les lycéens, et 5 en compétition pour hier. Alors si vous comptez, ça fait plus de 18, mais il y a certains films qui sont dans les... Sélections ou deux sélections. Alors, au niveau des, des, des pays, donc euh, 11 pays représentés dans cette sélection la Roumanie, le Maroc, la Croatie, le Liban, la Géorgie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France, et pour la première fois, un film de Chypre et un film d'Albanie. Alors, euh, puisqu'on parle de compétition, eh bien évidemment, il y a des jurys. Alors, euh, je vais vous donner très rapidement la liste des membres du jury, euh, cas professionnels, mais vous le retrouverez dans le dossier de presse par programme. Donc, euh, Catherine Catella, qui est réalisatrice, Catherine Poitevin, qui a été monteuse et réalisatrice, Gaëlle Rodeville, qui est la déléguée générale du Festival international du film de Bagne. et Agathe Ress Gagnère, qui est responsable de la communication de l'Eden Théâtre à la Ciotat et du Festival du Verso du Cinéma, qui est aussi euh, par ailleurs photographe. Alors.